Quelques jours après l'interpellation du prophète Emmanuel Zoma de l'église de la synagogue du Gabon, poursuivi pour manipulation, le ministère de l'Intérieur a décidé de suspendre les activités au sein de la dite assemblée. Cette décision, qui ne ravit pas les fidèles du mis en cause, ne laisse non plus indifférents les leaders des autres églises. La décision du ministère de l'Intérieur, moi je ne la trouve pas normale. La Constitution donne au ministère de l'Intérieur le droit de nous donner d'exercer nos ministères. Mais la Constitution, une fois que nous avons ce droit-là, nous donne le droit de l'exercer librement. Et nous devenons autonomes à partir du moment où nous avons reçu l'autorisation juridique d'exercer. Alors que le miracle opéré par le prophète Emmanuel Zoma divise d'opinions. De quinze, comme le pasteur Georges Goussi de l'Église internationale de Nazareth, estime que l'issue de cette affaire, on dira long sur le lien existant entre le présumé manipulateur et Dieu. Je me dis que si le prophète Emmanuel Nzomba a agi poussé par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va les tirer de là. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas l'homme qui peut empêcher que le serviteur de Dieu se repente. Nous devons encourager les gens à se repentir quand ils se remettent en cause, au lieu de couvrir les fautes. La ruée des Gabonais vers les églises prophétiques, une mentalité également condamnée par le pasteur Georges Bruno Goussy. C'est la misère qui pousse les gens à la facilité. Le Gabon aujourd'hui est tombé à un plus bas niveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens courent derrière la facilité. Euh, Le prophétie, c'est quoi Quand tu vas à Dieu, tu, tu tu tu vas voir l'enfant, tu vas voir la maison, tu vas voir ceci, tu vas voir cela. La véritable prophétie, ma bien-aimée, c'est la parole de Dieu. Notons que les fidèles de la synagogue et la justice sont dans un bras de fer. Les premiers cités ont entamé des démarches pour libérer leurs leaders et le camp en face demeure radical et déterminé à dire le droit dans le but de mettre fin au phénomène de manipulation des masses observées et aux conséquences fâcheuses.